Bonjour les amis astro. aujourd'hui nous allons réaliser une pièce en impression 3D et nous allons créer un support de contrepoids pour monture EQ1, EQ2 donc un support de contrepoids pour pouvoir accrocher des poids et haltères de type décathlon domios, de 1,5 kg ou 1 kg voilà, alors, j'ai déjà euh, créé un, un support hein, pour vous montrer un peu ce qu'on va faire. Donc ça, c'est euh, ce qu'on va réussir à faire aujourd'hui. Le principe est simple. Vous avez la pièce orange euh, qui est creuse. Donc euh, la dimension du trou, c'est celle d'une barre pour une monture EQ1 avec une vis hélicoïdale et un, un écrou donc, euh, qui vient se poser au-dessus et qui vient fermer l'ensemble. Nous allons enfiler les euh, contrepoids sur cette euh, vis hélicoïdale. Donc on va pouvoir en poser 1, 2, 3, 4, alors peut-être 5, je ne suis pas sûr, mais au moins 4 pour faire 2 kg. Et euh, une fois l'ensemble serré, ça nous fait un bloc qu'on va pouvoir glisser sur la barre. Et nous allons euh, ensuite, grâce ici à cette pièce, euh, venir visser euh, l'ensemble et le serrer sur la barre pour euh, éviter qu'elle ne, ne euh, bouge. Voilà, et eh bien, allez, c'est parti Donc, euh, on va utiliser pour ça des formes simples. On va commencer par faire la forme euh, orange, c'est la forme la plus compliquée et c'est celle qui va nous permettre de créer les autres pièces. Puisque ici, le pas de vis qui est ici et le pas de vis qui est ici, c'est le même que celui-ci et que celui-ci. Donc on va d'abord créer cette pièce-là. et Après, vous verrez, les deux autres, ça va être super facile. Alors, voilà, je vais cliquer sur ma pièce pour la sélectionner. Et ce que je vais faire ici, c'est que je vais la dissocier. La dissocier, c'est-à-dire on va voir toutes les formes élémentaire de base que j'ai utilisé pour créer cette forme. Donc on a une forme rouge, une forme orange, on a aussi des formes transparentes, donc les formes transparentes, ce sont des formes de perçage, pour créer des trous dans la matière, donc extruder la matière. On va commencer donc par la base. La base, c'est la pièce rouge. La pièce rouge, elle fait 55, euh, que je dis pas de bêtises, hop, la pièce rouge, elle fait 55 sur 55 et sur 15 de haut. Donc, 55 sur 55 et 15 de haut. Donc, voilà, je vais créer ici cette forme. Pour ça, je vais aller chercher dans mes formes simples. Je pose un cylindre qui fera 55 sur 55... 15 de haut. Voilà, on a notre première forme. Alors, il y a une certaine différence. Vous pouvez voir, la forme est bien ronde ici. Pas à peu près ronde. Ici, elle est euh, pas très très très ronde. On voit euh, des belles faces. Donc, pour changer ça, vous avez ici la boîte euh, de paramétrage de la forme qui est sélectionnée. Et on va simplement ajouter des côtés. Voilà. On met 64 côtés, le maximum, et on a quelque chose de plutôt euh, plutôt lisse, on va dire. Ensuite, on va créer notre hélice qui est ici. Donc je clique sur mon hélice. Donc c'est une hélice, enfin c'est une vis hélicoïdale, pardon. Pour ça, euh, c'est une forme euh, tuc, tuc. Donc, ouais, je clique sur le côté et je vais chercher le générateur. Voilà. En bas, générateur de forme. Hein. Donc, ici, générateur de forme et vous avez le filetage ISO. Le filetage ISO, il sera de diamètre 12, de pente 15, de segment 32. Donc, ça, normalement, c'est par défaut. Euh, rotation, c'est le nombre de, de tours. Hein, que fait l'hélice? Je l'ai mis au maximum. 20. Euh, et puis un filetage, une échelle de filetage de 1. Allez c'est parti et donc alpha donc 12 hein, comme euh, 29 pardon alpha 29 de diamètre sur 76 euh, 70 allez c'est parti on va aller chercher ici forme simple on va changer on va mettre générateur de forme on va aller chercher ici notre pièce. Diamètre 12, pente 15, ça c'est bon. Euh, rotation, on avait dit 20. Euh, tic -tic. Ici, on est à donc 29. Sur 29. Et on avait dit 76, euh, 76 et quelques. 76, allez, on va dire 76, c'est bien. Allez, alors cette pièce, on va la positionner ici. On va, on va la mettre grosso modo au centre, d'accord. Mais on a un outil de de centrage un peu plus puissant qu'on verra tout à l'heure. Ici, je vais la monter un peu. Vous voyez, vous avez ici une petite une petite cône noire, ça vous permet de tirer la pièce vers le haut. Il faut pas le prendre par le carré, parce que vous allez allonger la pièce. Ici, on la chope et on la monte. D'accord Donc, je la monte jusqu'à ce qu'on puisse voir. Voilà. Oui, j'ai ma forme. Je la pose par-dessus. Voilà. Je la mets un petit peu à l'intérieur. Comme ça, elle est bien intégrée dans ma pièce. OK, maintenant, on va centrer. Ouais, Ce n'est pas très centré. Donc pour centrer, c'est super facile. On prend l'ensemble. On va sur la fonction aligner. Et ici, on a des petits taquets d'alignement hein, qui vous permettent de savoir où est-ce qu'on va euh, l'aligner. Hein OK, donc on va le centrer. Donc, on va utiliser le centre et le centre. Vous voyez, c'est deux alignements là et on est normalement on est super centré sur le cercle enfin, sur le disque de base voilà qui est fait maintenant on va percer la pièce alors on va revenir sur notre modèle le perçage le perçage il fait 13,5 donc 13,50 ça correspond à un perçage pour une barre de type Q1 je crois qu'elle fait 13, 13 ou 12, une barre q Donc on, on la fait un petit peu plus grand. Voilà. Alors pour ça, bah, c'est simple. On va revenir sur les formes simples. On va prendre un disque, un cylindre, pardon. On va, on va changer les valeurs à 13.5. Donc ce sont des points, pas des virgules, hein. 13.5 voilà. On va l'agrandir de façon suffisante. Voilà pour que ce soit bien bien plus grand. On va venir la placer à un peu près là au milieu. Donc là on va faire la même chose, on va prendre l'ensemble des deux pièces qui sont là et on va les aligner. Au centre et au centre voilà ensuite ce que je vais faire c'est que je vais hop hop je sélectionne je vais la baisser un petit peu pour être sûr qu'elle dépasse bien en dessous comme ça on est sûr de percer et puis cette forme qu'on vient de créer on va la créer non pas en solide mais en perçage ça c'est génial, voilà. Perçage, ça devient transparent, assuré, et en fait, ça nous permet de d'extruder l'intérieur de cette pièce. On a presque terminé. En tout cas pour cette pièce-là, il nous faut faire maintenant cette petite partie-là. Donc cette partie-là, c'est une, c'est aussi une, une une vis hélicoïdale de 7 mm hop, voilà, 7 mm de diamètre sur 31 20 on va dire 31 de, euh, de long alors au niveau de cette pièce on est toujours à 20 en rotation et on a un diamètre de 7 hein. ok donc on va créer ça tout de suite donc on va aller chercher Hop, forme simple, on va aller dans générateur de forme, vis ISO, voilà, on va tout de suite la mettre à 7, voilà, et en rotation, on va mettre 20 rotations, ok, maintenant, on avait dit qu'au niveau de la taille, ce serait 31,32, je ne sais plus quoi. 32 je crois 31 20 ouais, bon, 31 20, je crois que c'est bon hein. on est largement bon allez 31 56 c'est pas bien grave si c'est pas pareil à partir du moment où on est cohérent voilà cette pièce je vais l'incliner et j'ai le petit taquet hein me permet de choisir l'axe de, de rotation donc je l'incline je à 90 degrés non pas 88 j'ai dit 90 de du on recommence quand on s'est trompé on recommence donc 90 90 voilà, c'est mieux. Maintenant, bah on va, euh, on va la placer ici. Voilà, De telle sorte qu'elle, qu'elle débouche bien. J'ai changé ma taille 31 56. Voilà, hop, et on va la baisser grâce au petit taquet qui est là. On la descend. Voilà, on la met à peu près au centre. Voilà, peut-être peut même la descendre encore un petit peu. Voilà. Et normalement, elle doit être bien débouchée. Elle débouche dans mon euh, cercle, là, dans mon trou. Voilà. Je peux même peut-être la pousser encore un petit peu. Je vais bien mettre dans l'axe là pour la pousser à l'intérieur. Voilà. Je suis sûr qu'elle dépasse bien. Elle m'a l'air assez centrée, hein, donc euh, voilà qui est bien. Maintenant, ce que je vais faire, euh, c'est que cette pièce qui est là, je vais la passer en perçage. Et voilà. Donc on a terminé notre première pièce. Ok Donc si je prends la totalité et que je regroupe... Voilà, Tinkercad va me calculer une seule forme. Voilà. Voilà ma première pièce. Maintenant, nous allons faire la suite. Donc, pour faire la suite, je vais revenir, je vais redissocier parce que j'ai besoin de récupérer certaines formes. Notamment ma vis qui est ici. Je vais la copier ici ou CTRL-C, hein, et je vais venir ici faire un coller ou CTRL-V. OK. Alors, ça va me permettre de créer l'intérieur, hein, comme je vous disais tout à l'heure, l'intérieur de ma pièce qui est là. Par contre, faut que je la fasse plus grande, faut que cette pièce-là soit plus grande que celle-là, sinon ça va coincer quand on va euh, quand on va euh, essayer de serrer. Donc, de 29, je vais passer à 31. Et 31. Voilà. Cette forme, je vais la passer en perçage. OK Maintenant, je vais revenir sur mon générateur de forme, forme simple. Et je vais faire ma pièce... Donc, ma pièce, elle a un diamètre... Alors, je vais la... Je vais la dissocier. Voilà. Comme ça, on voit bien comment c'est comment fait. Donc, c'est un cylindre de taille 55. 55. Oups. 55 voilà qui est fait sur une hauteur de 14 donc 20 c'est peut-être un peu grand voilà 13 14 15 on va mettre 14 à la main ce sera mieux voilà d'ailleurs je me demande si cette pièce là elle fait bien 55 ouais j'ai pas l'impression que ma pièce elle fait 55 ici si elle fait 55 Bon, c'est un effet d'optique. Voilà, donc je vais passer ma forme ici au milieu. Ce que je vais faire, c'est comme tout à l'heure, je vais faire un centré. Donc je vais faire un alignement. Donc j'ai pris la totalité de mes pièces et j'aligne au centre et au centre. Voilà qui est fait. Donc cette pièce en forme de perçage, ce que je vais faire, je vais prendre le petit noire et je vais la descendre pour être sûr de percer ma pièce correctement ok maintenant on va réaliser des petits des petits trucs comme ça c'est des petites formes qu'on va venir donc en forme de perçage pardon voilà et on va venir la placer Hop, là, bien sûr la ligne, ici, là, hop. On va faire la même chose de l'autre côté. Alors pour ça, je vais faire un copier, coller, et je vais venir de l'autre côté. Placer ma petite forme ici sur la même ligne, ici, voilà et un de nouveau copier que je vais mettre ici voilà c'est approximatif hein, on n'a pas besoin franchement d'être précis à ce niveau là euh, c'est celui là voilà non c'est pas ça hop on arrête voilà cette forme là, on la met de l'autre côté. Voilà grosso modo, on peut affiner un peu. là. Voilà. voilà et voilà ok ce que je vais faire c'est que je vais prendre la totalité de ce que je viens de faire voilà et je vais la passer en regroupé et voilà, nous avons fait notre écrou. Maintenant, on va faire la petite vis qui va venir se placer ici. Donc, je prends cette forme-ci. Je fais un copier. Je fais un coller. Voilà, je vais sortir. Je vais approcher pour bien voir ce que je fais. Je vais sortir ma pièce de là. Voilà. Alors, je vais la repositionner et, et bien, dans le bon sens. Hop, donc... Comme ça. Voilà. Par contre, la taille, je vais la passer à 6 mm au lieu de 7. Elle doit être beaucoup plus petite. Voilà. Et puis, je vais venir... Euh, Placer une petite forme en dessous donc je sais plus ce que j'avais pris comme forme une sorte de ouais, je, sais pas ce que je sais pas où je l'ai trouvé bon c'est pas grave je vais prendre une autre type de forme je vais prendre par exemple ici dans les formes simples on a on peut prendre un carré hein, mais euh, on va prendre ici un polygone un polygone euh, le polygone, on va, donc la taille de 6, donc on va faire, euh, je sais pas moi, euh, 8. 8 sur 8. Voilà, et en hauteur, on va, grosso modo, hein, c'est à, à vue de nez. Hein. Voilà, quelque chose qui soit assez épais pour pouvoir le manipuler avec avec les doigts. Donc ici, je vais prendre ma forme. Ah zut, je fais n'importe quoi. Hop. Donc toujours faire attention de ne pas prendre la forme au niveau des, des petites poignées de redimensionnement. Sinon, on se fait avoir. Voilà, je la prends ici. Je la mets ici au niveau de ma forme. Je vais la remonter parce qu'elle est vraiment en dessous. Voilà, je la place de façon à ce que... Voilà, elle soit... Bon, je pense que mon petit hexagone, je vais pouvoir le faire en 10. 10 sur 10, je pense. Enfin, un peu petit. Voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la totalité de mes pièces et je vais les aligner. Ce sera plus simple. Donc, centre. Centre. Et voilà. Alors, cette pièce, elle est en forme de perçage. Je vais la passer en solide. Je vais la mettre en bleu aussi, hein, tant qu'à faire. Voilà. Je n'ai plus qu'à terminer à sélectionner mes premières formes et à les regrouper. Voilà. Ça, je vais passer en vert. Voilà, on a bien, nous, euh, trois pièces pour réaliser notre support de contrepoids. Alors une fois qu'on a fait ça, alors ce qu'on va pouvoir faire maintenant, c'est exporter l'ensemble, donc télécharger et imprimer en 3D ici. Donc on va choisir le format STL, préparation du modèle pour l'exportation. Voilà. Téléchargement, hop, donc on va aller dans documents, 3D STL, c'est là où je mets toutes mes formes. Et puis, on va renommer ça, support, domios, domios, enregistré, voilà il n'y a plus qu'à passer sur l'impression, et puis on se retrouve après. Vous voyez, c'est pas compliqué. <rire> Donc là, je, je vais ouvrir euh, Ultimaker Cura. Donc c'est mon slicer, hein, c'est mon trancheur hein, en français, slicer, trancheur. Alors, le trancheur, ça permet de euh, euh, transformer les objets 3D euh, qui sont sauvegardés en points. STL en point g -code. donc le point g c'est le, le le fichier qui est lisible par votre imprimante 3D alors on va aller dans fichier ouvrir des fichiers on va aller dans documents on va aller dans 3D STL on va aller dans support de d'Omias, voilà. On va l'ouvrir. Voilà, nos pièces sont ici. On va découper. Bon, ça, c'est une nouvelle version de Cura, je verrai ça plus tard. On va découper et on va avoir ici le bilan de notre... Euh, donc 6h22 donc 6h20 minutes on va dire d'impression on va utiliser 63 grammes de plastique donc l'équivalent de 20 mètres de fil 63 grammes de de plastique ça va c'est pas trop c'est pas trop gourmand on va enregistrer le tout sur euh, le disque, donc CE3 support d'OMIOS, donc CE3 c'est Creality Ender 3 donc c'est les initiales de mon imprimante hein, voilà, enregistré voilà donc ça a été créé en .gcode, ok, voilà maintenant j'ai juste besoin de récupérer euh, le gcode sur la carte mémoire la petite carte mémoire de mon imprimante et c'est parti Eh bien, il semblerait qu'il y ait un petit problème d'impression. Là ici, euh, ben, mon axe il s'est cassé. Ouais, bon, je pense que je vais remplacer ça tout simplement par une, une véritable vis en acier. Hein, ce sera mieux. Et puis, vous pouvez remarquer ici, voilà, euh, ben, en fait la pièce n'a pas été jusqu'au jusqu bout. Elle a pas été imprimé jusqu'au bout, pourquoi? Eh ben tout simplement parce que parce que j'ai plus de filaments. Eh bien, voilà, j'ai voulu finir une bobine. Je pensais que j'aurais eu assez de filaments pour terminer la pièce. Bon, il va me manquer un petit peu, quoi, quand même, hein. à peu près euh, cette hauteur, euh, cette hauteur là. Bon, bah, ce qui n'empêche que la pièce, elle est quand même utilisable. Hein. Donc ici, je vais mettre une véritable vis. Une vis de 6 mm. À la place de, de ma petite pièce là qui, qui est cassée là. Ah, ça colle bien. Bon, en tout cas, on va vérifier que ça tourne bien. Hop. Ouais, ça marche bien. Il y a au moins ça qui fonctionne bien. Voilà. J'ai plus qu'à l'essayer. Hein On y va Allez, c'est parti. Et bien, voilà, les amis. Donc, pour réaliser le montage, c'est très simple. On prend donc nos petits disques euh, Domios. Vous voyez, c'est des 0,5 kg. 1,1 livre hein Donc, c'est Domios Oxylan. Je sais pas quoi. Enfin, bref. Donc, ils vont s'enfiler nickel au niveau du diamètre. C'est pile poil ce qu'il faut. Donc là, je peux. Je pensais pouvoir en empiler 3, mais si j'en empile 3, j'ai plus assez de. Oh, Quoique. Est-ce que je peux en empiler 3 quand même Ah ouais Je peux en empiler 3 quand même. Ah bah c'est cool Je n'ai pas perdu ma journée. Voilà. Une fois qu'on a on a empilé, euh... ouais, il manque pas grand-chose. Hein. Mais bon, ça on réussit à, à le choper. Donc on a du coup créé un bloc. Un bloc d'un kilo 5. Et ici, donc on va pouvoir placer notre vis. Donc vis, euh... c'est très simple. Hein. J'ai pris une vis de diamètre 6. Diamètre 6. J'ai pris une... bon, un boulon à ailette Donc le boulon à ailettes, je le mets à l'envers. Hein. C'est-à-dire qu'au lieu de le mettre comme ça... D'ailleurs, il flotte. Hein. Il... il est trop grand, le boulon à ailette Mais ça, c'est pas grave. Je vais le mettre à l'envers. Et je vais mettre un vrai boulon. Un boulon de 6. Voilà. une clé. Non, c'est une clé de 10. Ouais, donc c'est un boulon de 10, excusez-moi. Je dis n'importe quoi. Hop, on sert bien. Voilà. Donc là maintenant, on a euh, on a de quoi faire. Et hop, on va le mettre ici. Normalement, ça devrait rentrer tout seul. J'ai l'impression qu'il y a un petit peu déformé mon, mon trou, mais bon. Normalement ça devrait marcher. Hop. Voilà, il faut le tenir à deux mains. Pardon, je le mets comme ça. Hop, hop. Ah, je vais avoir un problème. Vous mmh. comprenez mon problème Ouais. L'écrou ne va pas rentrer. Bon, eh bon, on va pas faire de à ailette alors. J'avais pas pensé à ça. Vous voyez, donc on, on fait les choses, mais voilà, on improvise parfois euh, à la dernière seconde. Du coup, cette vis. Ici on a une vis avec un, un trou à 6 pans, donc je vais, je vais chercher de quoi faire. Hein. Une, une clé BTR à 6 pans. Voilà, voilà. Et ça rentre assez bien, il hein. n'y a pas de souci. On va faire en sorte qu'on puisse le, le voir sortir de l'autre côté. Pour l'instant, je ne vois rien sortir. J'espère qu'elle est assez longue, la vis. Oui, voilà. Donc on va pouvoir installer ça sur la barre. Hop, je la mets juste à fleur, vous hein, voyez, pour pouvoir rentrer. Voilà. Donc il me faudra une, une clé pour la, la placer. voilà ça tient super bien je suis content parce que je peux mettre trois poids trois deux ou un poids je vais refaire la pièce quand même parce que j'aimerais bien pouvoir monter jusque quatre ça va dépendre de l'instrument que je vais mettre ici euh, voilà en tout cas ça marche super bien hop je monte je descends je serre voilà c'est nickel, par contre, voilà, il va falloir que je me trimballe avec une petite plaie. donc je vais en acheter une petite, et puis je vais la, je vais la fixer sur, euh, sur la monture, encore un truc, voilà, hop, super, et bien voilà les amis, si vous avez aimé un petit pouce, un petit commentaire, et puis vous pouvez la refaire, je laisse les plans là en dessous, dans la zone commentaire, donc les fichiers euh, .stl et puis le lien direct sur Thingiverse, parce que je vais, euh, bah, je vais euh, mettre ça sur Thingiverse, voilà, allez, je vous laisse avec euh, le truc mûche.